Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose d'unboxer ce kit de conversion V2 pour l'Alliance Rebelle. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur le contenu, on va découvrir ensemble si ça vaut vraiment le coup, tout ce que cela contient, tout ce que ça éventuellement ne contiendrait pas. Pas grand chose, vous allez le voir. Ce qui m'intéresse surtout, c'est de parcourir avec vous les personnages que l'on connaît déjà et d'essayer de voir quelles sont les interactions qu'ils auront avec la V2, notamment la notion de force. Et les pions de charge je tiens à remercier tout particulièrement mon partenaire face au jeu qui me permettent de vous présenter ces kits de conversion face au jeu c'est une nouvelle e-boutique qui va ouvrir cette semaine alors restez vigilants on en reparlera allez on va ouvrir donc cette boîte de kits de conversion je vous rappelle déjà qu'il existe trois kits de conversion hein, trois 3 qui sont proposés un pour l'alliance rebelle un pour l'empire et un pour les scélérats dans l'alliance rebelle il n'y a pas euh, les vaisseaux et les personnages de l'épisode 7 et 8 et en l'occurrence il n'y aura pas les neuf également euh, donc si vous voulez jouer podamron en v2 pour l'instant c'est pas possible il faut attendre un kit euh, qui reprendra en fait euh, euh, la rébellion euh, telle qu'elle existe dans l'épisode 7 et 8 et même topo pour euh, l'empire il n'y a pas des cartes euh, de euh, Kylo rent dans le, dans le bloc d'empire je vous demande d'être vigilant parce que je vais peut-être pas rouvrir euh, les, les, les trois kits au niveau du contenu 1 hein, euh, ce sera exactement la même chose par contre pour les autres kits qu'on verra c'est les cartes hein, on les regardera un peu plus en détail alors la promesse alors ça quand même je la lirai parce que c'est très important euh, de savoir hein, euh, quels sont les vaisseaux qui sont présents. On a euh, trois euh, A-Wing qui sont présents, on a euh, deux Arc 170, 2 B-Wing, 2 canonnières Azituk, 4 euh, Z95. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est euh, des versions euh, différentes hein, quand, je dis, quand je dis le chiffre. Euh, le chasseur taille de Sabine en deux versions, le E-Wing en deux versions, le Faucon Millennium en deux versions également, euh, le Ghost, donc ça c'est pour les cadres de, les cadres de manœuvre, hein, euh, le euh, HW290, il y en a deux, deux cadres de manœuvre, deux cadres de manœuvre pour le K-Wing, deux pour le Fantôme 1, deux pour le Fantôme 2, deux pour le U-Wing, deux pour le X-Wing, deux pour le Y-Wing et deux pour le YT. 2400 voilà donc ça ça vous donne euh, déjà un aperçu sinon ça va contenir euh, une centaine euh, une centaine de cartes euh, et puis bah, on va on va également retrouver les nouvelles cartes qui correspondent hein, donc euh, à la v2 allez c'est parti alors une fois déballé qu'est ce qu'on a hein on va retrouver euh, les paquets euh, de cartes qu'on va, qu va regarder euh, ensemble on a euh, là quelque chose qui est à côté là, euh, c'est euh, deux Y et, et un X alors pourquoi ils sont euh, packagés euh, différemment je ne sais pas est-ce que c'est du rattrapage est-ce qu'ils auraient, ils auraient perdu euh, ce sachet contient le matériel supplémentaire pour le X-Wing T65 et le Y-BLT A4 qui s'ajoute à celui indiqué dans la liste du matériel du kit de conversion donc effectivement je pense que euh, ça a été oublié et ça a été rajouté après coup. On va pas, on va pas euh, euh, fustiger FFG d'avoir rattrapé le coup. On a euh, bah forcément hein, un sac avec l'intégralité des petits pions pour euh, les, euh, les systèmes d'orientation, hein, pour vos roulettes d'orientation. Donc là vous voyez qu'il va y avoir du travail et puis que vous allez vous claquer le pouce. C'est plutôt sympa. Avant de venir sur les cartes et puis sur la plaquette qui est ici, on va d'abord regarder ce qui est là. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est que ben, il s'agit des socles de taille moyenne. Euh, je vous rappelle que euh, dans le jeu, euh, vous aviez euh, des socles de taille grand ou petit, et que la taille moyenne n'existait pas, ce qui faisait que, par exemple, votre vaisseau de Kylo Ren était sur un socle petit. Alors ça faisait bizarre, parce que vous aviez un, un très très grand vaisseau, et puis vous vous retrouviez avec un socle minuscule en dessous, c'était c'était assez euh, assez assez loquace. Je trouve, ça, euh, je trouve que c'est une bonne idée, en fait, euh, ce nouveau socle. Euh, moi je suis, euh, voilà, je pense que c'est une bonne chose d'avoir rajouté euh, cette taille intermédiaire. À l'intérieur, vous en avez 1, 2, 3 et 4 quatre, quatre socles de taille moyenne, ce qui doit vouloir dire que il bah, y a quatre vaisseaux qui vont bénéficier de cette refonte de taille du socle. On va regarder la plaquette, le contenu de la plaquette, puis ensuite on viendra, on viendra plus spécifiquement sur les cartes. Donc en contenu plaquettes, euh, ben, c'est un grand classique. Hein. Donc on, on va retrouver euh, les plaquettes pour les vaisseaux. I ici on est sur euh, Anne Solo, euh, sur l'Endocadrician. Euh, on est également euh, bah, plutôt sur des personnages hein, avec euh, de l'arc également ici alors vous remarquez déjà le bull eye hein, qui est maintenant systématiquement présent sur tous les cadres je vous rappelle en fait que le bull eye c'est un axe de tir qui est bien particulier qui va vous permettre d'avoir des bonus et qui n'est plus une spécificité du vaisseau mais une spécificité d'un équipement que vous allez acquérir on verra lesquels plus tard, mais en fonction de ce que vous associez à votre vaisseau, vous aurez la possibilité de profiter de cet arc de tir préférentiel qui vous permet d'avoir des, des améliorations. On retrouve toujours ici hein, les petits pions qui vous permettent, si vous utilisez des roulettes personnalisées, que vous achetez soit chez FFG, soit sous, sous, des, sous des vendeurs tiers, euh, de euh, retrouver en fait le vaisseau que vous intégrez à l'intérieur de la, de la roulette, hein, ceux qui les utilisent savent. Euh, bien entendu, comme d'habitude, c'est recto verso, et donc derrière, derrière Han Solo, on retrouve Chewbacca, donc ça c'est pour la première plaquette. Voilà, Ici on va retrouver des plaquettes avec des tailles un petit peu, un petit peu moindres, hein, notamment des Y, des B, des E, toujours les plaquettes qui vous permettent de les mettre dans les roulettes. On a les premières roulettes qui apparaissent ici et puis on va retrouver hein, des pions qui sont maintenant gamés, euh, comme ils doivent être dans la V2. Et puis ben voilà, on commence à trouver ces fameux socles intermédiaires. Donc en l'occurrence, là, le U-Wing va bénéficier d'un socle de taille moyenne. Donc ça, c'est très intéressant. Vous voyez, là, on a les deux pions euh, ordinateurs, hein, calcul d'ordinateur, que l'on avait présenté dans une vidéo, dans un grand live que l'on avait fait sur X-Wing V2 que je vous conseille. Pour rappel dans cette vidéo la vidéo est chronométrée donc vous allez en fait dans la description de la vidéo puis vous allez directement vers la zone de règles qui vous intéresse et notamment ces pions là de calcul on en parle dans la vidéo qui est en lien juste ici là hop je la fais apparaître un petit peu au dessus. Vous pouvez aller la regarder avant ou après celle-ci. On va retrouver également les cercles de déplacement hein, avec les nouvelles couleurs. Je rappelle que le bleu n'a rien à voir avec un pouvoir de force, mais est en fait plutôt lié euh, à FFG à penser aux Daltoniens qui ne voyaient pas le vert et qui voient le bleu. Donc ils vont pouvoir maintenant faire le distinguo entre les, les, les valeurs des déplacements. Pour l'instant, pas de problème d'impression comme on a pu le constater euh, sur la page de Iggy, moi j'ai reçu les scélérats que je me suis empressé euh, d'ouvrir également et je n'ai pas retrouvé le problème d'impression que Iggy avait noté lors de son déballage, donc pas d'inquiétude euh, de ce côté là. Ici, on retrouve des pions de force et ici, on retrouve des pions de charge. Donc, il y a fort à parier que dans ce kit de conversion, on ait des personnages qui, bien entendu, Luc va s'en servir, mais ce qui nous intéresse, c'est de savoir si d'autres s'en servent. Et puis surtout, bah, on va voir quelles sont les cartes qui utiliseraient ces nouveaux pions de charge. Voilà, Là on retrouve hein, le, le, la partie supérieure des roulettes de déplacement avec cette nouvelle gamme graphique que moi j'apprécie tout particulièrement. Je dois reconnaître que de ce côté là ils ont fait un bel effort et que c'est de très très bonne qualité. Et puis ici là vous voyez on retrouve également le petit gabarit qui vous permet d'orienter votre zone de tir puisque vous, vous vous souvenez que dorénavant les tirs à 360 degrés euh, disparaissent et plus de vaisseau qui tireront à 360 degrés dans cette, dans cette V2, il faudra orienter votre arc de tir, et c'est une action pour le faire, soit vous tirez vers l'avant et vers l'arrière, soit sur la droite et vers la gauche. Voilà, comme vous pouvez le voir dans cette version rebelle, aucun problème d'impression, on retrouve également des pions ici, qui débloquent sans aucun doute des actions qui sont normalement permanentes, on va voir ça ensemble sur les cartes. Allez, ce que je vous propose de faire en fait dans cette euh, seconde partie de vidéo, c'est de regarder ensemble certaines cartes. On ne va pas toutes les regarder parce que c'est impossible, il y, en a, il y en a plusieurs centaines. Donc ça ne rimerait à rien. Je vais vous montrer un, une carte de chaque euh, type de vaisseau. Euh, on va commencer avec le X-Wing. Et puis quand une carte a une particularité, je vais essayer de prendre le temps d'en parler. Et au niveau des équipements, je vais essayer de couvrir un, un, un maximum de nouveautés V2. Mais je ne pourrais pas vous parler de tous les équipements. Si jamais vous avez des questions sur une carte en particulier et sur un équipement en particulier, vous me le mettez en message sous la vidéo et puis, et puis on, on, on essaiera de voir comment je peux vous renseigner au mieux. Alors on commence avec le X-Wing et on commence par Wedge. Pourquoi on commence par Wedge et pas par Luke Et bien voilà, première information dans ce kit de conversion, il n'y a pas Luke. Donc si vous voulez avoir Luke Skywalker, en V2, il va vous falloir acheter la boîte de start. Euh, là, je suis un peu mitigé. Hein. Alors c'est vrai, une chose très importante dans cette boîte de kit de conversion, euh, il y a plein de choses qu'on ne va pas retrouver. On ne va pas retrouver les gabarits de déplacement, qui sont les mêmes que ceux de la v mais qui sont typés V2. Donc, acheter une boîte de start, c'est pas totalement déconnant. Après, nous faire acheter la boîte de start pour obtenir la carte de Luc. Là, moi, ça me titille un petit peu. Donc voilà, sachez que dans cette boîte de conversion Alliance, il n'y a pas Luc. Donc là, on voit les caractéristiques hein, du X-Wing, hein, qui sont euh, les mêmes pour tous les x wing Du coup, hein, 3 en attaque, 2 en défense, 4 en coque et, et 2 en bouclier. On a euh, une concentration, la possibilité de cibler et puis de faire un tonneau. Et puis pour Wedge, tant que vous effectuez une attaque, le défenseur lance un dé de défense de moins. Bon, ben bah voilà, c'est un grand classique. Je vous rappelle qu'on a la valeur de pilotage hein, qui a été euh, revue euh, pour pouvoir coller avec les ambitions de cette, de cette V2 et qu'on n'a plus sur les cartes de valeur de points puisqu'il faut utiliser l'application qui est à la fois disponible euh, soit sur les téléphones, soit sur les ordi. Donc, on regarde ici euh, un Y-Wing. Donc, j'ai choisi Dutch. Euh, donc, en attaque 2, euh, en défense 1, en coccyx. 6 et euh, en bouclier 2 on voit euh, sur sa barre en fait euh, d'icônes qu'il a donc concentration et ciblage il a un tonneau mais il va passer euh, euh, en stress et puis on voit également euh, l'icône de recharge donc l'icône de recharge pour rappel ça s'utilise en fait avec les armes qui ont un pion de charge dessus qu'on verra hein, là dans les cartes que je vais vous présenter et donc c'est une action. Si vous avez une arme qui utilise un pion de charge et que vous l'avez déjà consommé, ben en utilisant l'action recharge, vous rajoutez un pion de recharge à votre, à, votre, à votre carte et vous pouvez donc de nouveau solliciter cette arme-là. C'est une des grandes nouveautés de la V2. Alors on regarde le Ewing, hein, donc vous savez que c'est un de mes préférés. Il a deux en attaque, trois en défense, en esquive, euh, deux en, en coque et puis deux en bouclier. Il n'a pas de stress quelle que soit l'action des déplacements qu'il va faire, c'est un vaisseau extrêmement maniable. Bon, pour l'instant, pas d'information sur la force, hein vous remarquerez, puisque je n'ai pas pu encore vous présenter la carte de Luc qui, je le rappelle, n'est pas dans le kit de conversion. Allez, on passe au B, donc le B, 3 en attaque, 1 en défense, c'est classique, 4 en coque et 4 en bouclier on voit la première action euh, dite jumelée, au-dessus, là, vous voyez, il y a concentration, et puis euh, on a un tonneau. Donc, en fait, euh, les actions jumelées, ça là, veut dire que ce ne sont pas des actions obligatoires, mais si vous faites une concentration, vous aurez le droit, également, de faire un tonneau, et en l'occurrence, si vous le faites, vous passerez en stress. Alors, on voit qu'on a le tonneau, également, disponible en bas, sans stress, mais si on fait une concentration, ben, on a le droit, on n'est pas obligé, hein, de faire un tonneau, et de passer en phase rouge le z95 le temps témé z95 donc j'ai pris iron kraken je vais pas lire les descriptions de cartes je vous laisse je vous laisse les lire au fur et à mesure je suis là plus pour vous présenter le caractère général de la carte z95 2 2 2 et 2 comme ça c'est clair euh, un petit stress dans les tonneaux c'est vrai que c'était pas un vaisseau très maniable donc là on, on retrouve et puis une concentration et un ciblage après avoir effectué une attaque vous pouvez choisir un vaisseau allié à, à porter une ce vaisseau peut effectuer une action en le considérant comme rouge donc ça c'est intéressant ça permet euh, de voler un petit peu en comment dire, de supporter les alliés qui sont autour de vous et c'est vrai que c'est une véritable volonté hein, de, de ffg c'est de relancer le pilotage je vous rappelle que c'est ce qui est au cœur en fait, de cette V2, c'est de remettre l'accent sur les qualités de pilotage et pas forcément sur les configurations et finalement sur le deck building que vous pouviez faire de votre, de votre liste d'armées. Allez, une bonne vieille euh, canonnière euh, Azituc avec un grand clin d'œil à Silver qui participe souvent à, à, à nos lives et qui joue avec des compos Azituc complètes alors là, on va se retrouver avec du 3 en attaque, du 1 en défense, du 6 en coque et 2 en bouclier. Donc on voit à la fois sur la canonnière qu'en dessous de la concentration, il y a une valeur de renforcement. On voit également que sur la valeur d'attaque, on a un demi-cercle complet rouge. Donc c'est la notion de renforcement, c'est une action vous pouvez vous attribuer un pion de renforcement et à partir de là vous allez défendre plus facilement au niveau des attaques qui vous arriveront sur l'arc avant puisque un dégât infligé par l'attaque sera réduit Alors là on va voir un spectre, une petite navette d'attaque mais ce qui m'intéresse c'est de vous la présenter avec au pilotage Ezra alors pourquoi Ezra bah Parce que comme vous pouvez le voir c'est un des premiers personnages de cette boîte, de ce kit de conversion qui va bénéficier euh, d'un pion, euh, d'une valeur de force. Donc on voit qu'en attaque il euh, y a 3, en défense il y a 2, enfin, en évasion il y a 2, en coque il y a 3 et en bouclier 1, et puis on a cette valeur violette qui, qui, qui, qui est nouvelle, qui est présente avec une petite flèche à côté qui a son importance, donc c'est un pion euh, de force qui vous permet d'utiliser la force, on peut défencer, dépenser un pion de force tant que vous défendez ou effectuez une attaque, que ce soit en défense ou en attaque si vous êtes stressé, vous pouvez dépenser un pion de force pour changer jusqu'à deux de vos résultats concentration en évasion ou en tir donc ça c'est une grande façon, une façon très connue enfin, maintenant qui va à devenir de plus en plus connue de servir de la force et puis la petite flèche à côté du 1 sous-entend en fait que ce pion de force va se recharger automatiquement à la fin du tour. C'est-à-dire que vous pouvez le consommer et puis au tour suivant, bah, il sera de nouveau présent. Je rappelle que si vous n'avez pas euh, cette petite flèche à côté, votre pion euh, ne se euh, recharge pas automatiquement. Donc euh, normalement la force elle se recharge systématiquement. Voilà, donc Ezra il va également euh, piloter hein, cette autre petite navette qui est très connue des joueurs en compétition, puisqu'elle était pas mal alignée pendant l'Open Series. Alors là, on voit une capacité d'attaque sur l'arc avant et une capacité d'attaque sur l'arc arrière. Alors en l'occurrence, ici, la valeur est la même, mais voilà, ça vous explique que ça pourrait être différent à l'avant ou à l'arrière. Ensuite, en évasion, on a deux, en coque, on a quatre, en bouclier, on a un, et comme c'est Ezra qui la pilote, Attention, si on change de pilote, on perd cette valeur, et eh ben, on a une valeur de force qui est présente. Alors ici, le cargo léger HWK290, donc en attaque on a deux, mais vous voyez qu'il y a un logo bien particulier, on va y revenir. En évasion 2, en coque 3, et puis en bouclier 2. Donc en fait, c'est l'orientation du canon. Donc vous avez un canon qui va être orientable, qui ne tire que dans une seule direction, hein, parce que sinon on a autre chose, hein, qu'on verra qu'on verra plus tard avec le faucon. Il ne tire que dans une seule direction, mais vous voyez que vous avez l'action, cette espèce de petite flèche en rond, qui vous permet en fait de réorienter votre canon. Donc en fait, bah, ça comptera comme une action, vous pourrez dire, bah, je tourne mon canon soit vers l'avant, soit vers l'arrière, et puis, et puis à partir de là, bah, je prends pour cible euh, ce que, ce que j'ai dans mon, dans mon arc de tir. Bien entendu, vous avez des actions jumelées, si vous faites un, un, une concentration Ouh. ou si vous faites un marqueur de cible, vous aurez la possibilité également de tourner votre canon. Donc vous voyez, on a des cartes qui commencent à se complexifier passablement le taille de Sabine. en l'occurrence là je l'ai mis aux commandes de Herza une fois de plus pour vous montrer que lorsqu'il était aux commandes eh ben, il avait la force et donc vous vous rendez compte que la force on peut la dépenser à la fois en attaque et à la fois en défense et puis ben, à ce moment là on peut changer les résultats de concentration en évasion ou en tir on peut avoir plus de 1 hein, en force et à partir de là ben, on peut consommer soit les deux pions de force en attaque soit les deux pions de force en défense c'est comme, comme on l'entend le Ewing wing qu au début je n'aimais pas beaucoup et puis j'ai appris à le découvrir grâce à Star Wars Armada 3 en attaque, 3 en évasion 3 en bouclier 3 euh, en coque, excusez-moi, et 3 en bouclier donc un vaisseau qui est quand même assez robuste je trouve, assez équilibré et puis ben quand même 2 deux, deux valeurs ici au niveau de valeurs jumelées hein, avec un tonneau vous pourrez cibler et puis avec un une action supplémentaire de mouvement, vous pourrez cibler également. Euh, à l'initiative 0, vous pouvez effectuer une attaque principale bonus contre un vaisseau ennemi situé dans votre Bull-Eye. Donc voilà, vous voyez, là, ça commence. Euh, le Bull-Eye, qui est maintenant présent dans tous les vaisseaux, puisqu'il est également euh, disponible dans des cartes d'amélioration, hein, on va les voir. Et ben, ce Bull-Eye, il apparaît déjà euh, dans cette carte du E, en tout cas pour Koran Horn qui va avoir cette possibilité de faire une attaque bonus avec à partir du moment où la cible est dans le bull eye. On va regarder une petite carte pour un Ewing. Ewing 3, 2, 5 et 3. On voit qu'il a une capacité, même si ça le met en stress, de voler en groupe. Sinon, il a concentration de visage et en l'occurrence pour Body Rock, le vaisseau allié peuvent verrouiller. Des objets à portée 0.3 de n'importe quel vaisseau allié. Intéressant. Bon, je me suis posé la question si j'allais vous montrer le K-Wing. Alors, je sais qu'il est très utilisé en compétition parce qu'il est, il est vraiment top. Mais moi, je le trouve tout simplement affreux. Je, je, je n'ai pas réussi à acheter ce vaisseau. Je le trouve... Euh, C'est un vaisseau Klingon directement sorti de Star Trek. Alors, vous mettrez dans vos commentaires ce que, ce que vous en pensez. Par contre, bah, il a une barre d'amélioration qui est assez hallucinante. Hein. Il est capable de faire des recharges, il est capable de bouger euh, son axe de tir, il est la capacité de, de faire du dash. Vous voyez qu'en attaque il a deux et que cette fois-ci l'icône est différent de ce qu'on a vu tout à l'heure puisqu'il y a deux flèches. Donc il, il va tirer à la fois dans l'arc avant et dans l'arc arrière. Et si vous déplacez en fait, si vous faites une action de redirection de votre arc, vous pourrez tirer à la fois à droite et à gauche. Plus de 360, hein, je le redis, dans, dans X-Wing V2. 1 en évasion 6 en coque et 3 en bouclier l'arc 170 euh, qui euh, qui euh, nous laissait présager l'arrivée des épisodes 1 2 3 qui je vous rappelle maintenant euh, sont assurés pour pour x-wing à horizon 2019 donc là vous voyez on a l'exemple d'un arc avant et d'un arc arrière qui sont différents on a un arc avant avec une valeur de 3 et un arc arrière avec une valeur de 2 donc c'est bien pour ça qu'il y a deux valeurs, hein. euh, ce sont des arcs différents, euh, ce n'est pas euh, un vaisseau qui a la capacité de tirer devant et derrière avec le même, le, la même arme, euh, là c'est euh, vraiment euh, voilà, deux, deux armes différentes. On a évasion 1, 6 euh, en coque et puis 3 en bouclier. Bon j'imagine que vous l'attendiez tous, donc euh, nous voilà avec Han Solo. Donc, bah, Han Solo, on perd hein, notre capacité de tirer à 360 degrés. C'est vrai que là, ça va vraiment donner à réfléchir. Parce que, est-ce que ça vaudra maintenant le coup d'aligner euh, ces anciens faucons, étant donné qu'on voit euh, toutes les capacités que l'on a avec le faucon du film Han Solo et notamment avec sa petite shuttle qui est détachable, euh, le risque c'est de rendre le faucon original totalement désuet en fait. Hein. Euh, J'en parlais avec José, on se disait ça va être chaud d'aligner ce genre de vaisseau euh, dorénavant. Malgré tout, il a trois en attaque avec un double arc de tir, donc soit avant-arrière, euh, soit à droite-gauche, 1 en évasion, 8 euh, en coque et 5 en bouclier. Et puis euh, bah, vous voyez, hein, vous, on retrouve la concentration, le ciblage, la capacité de, donc, l'action de changer son arc de tir. Et puis, un mouvement supplémentaire. Et puis, pour un solo, après avoir lancé des dés, si vous êtes à portée 0-1 d'un obstacle, vous pouvez relancer tous vos dés. Cela n'est pas considéré comme une relance pour les autres effets. C'est intéressant. Allez, on va regarder le cargo léger VCX100. Très très très utilisé euh, en compète également. Je l'ai mis aux commandes de euh, Kanan, puisque lui aussi euh, a des pouvoirs de force. On voit qu'il a plus de pouvoirs de force que son, son, son, son petit Nio euh, puisque lui, ben, c'est quand même un Jedi accompli. Il a deux en force. Donc le vaisseau, c'est 4, 0, 10 et 4. Et puis ben, il a deux pions euh, de force. Donc attention, la recharge, c'est un, une valeur de force tour, on ne recharge pas les deux, on ne recharge qu'un. Par contre vous pouvez utiliser les deux en attaque ou les deux en défense, vous les répartissez comme vous l'entendez. Le dernier vaisseau de ce kit de conversion c'est euh, donc euh, le YT-2400 hein, de Dash Randar. Alors je suis surpris que Darchendar n'est pas euh, pas un petit pion euh, de force, dans mon souvenir euh, mais bon, c'est plus un chasseur de primes, c'est vrai que bon, c'est pas vraiment un Jedi. Double, double arc de tir à 4, euh, 2 euh, en évasion, 6 en coque et 4 en, euh, en bouclier. Et puis, ben, concentration, ciblage, Bon, un petit stress pour les tonneaux. Et puis, euh, la capacité de recharge, ce qui peut être intéressant lorsque vous allez euh, euh, utiliser des cartes type missile ou lance-roquette. Allez, on va s'attarder sur quelques cartes d'amélioration, je ne peux pas toutes vous les montrer, il y, en a, il y en a beaucoup trop. Je le redis, si vous avez des questions sur une carte en particulier, vous me faites signe dans les commentaires et je vous en parlerai plus en détail. Donc tireur hors pair, Donc vous voyez là sur cette carte, on a la valeur de charge, on a une charge 1. Donc pour se servir de tireur hors pair, il va falloir consommer une charge. Tant que vous effectuez une attaque principale, si le défenseur est dans votre bull eye, donc là aussi on voit que c'est une capacité qui s'utilise avec le bull eye, le bull high, avant l'étape neutraliser les résultats, vous pouvez dépenser une charge pour annuler un résultat d'évasion. Donc là on voit à la fois l'utilité de la charge et à la fois l'utilité du bull eye qui, je le rappelle, est présent dorénavant sur tous les vaisseaux. Je vous le remontre maintenant, loup solitaire, hein. euh, pourquoi je vous montre cette carte bah Parce que cette fois-ci, la charge elle va se recharger, c'est-à-dire qu'on a une petite flèche à côté du 1. Donc à la fin du tour, vous récupérez une charge automatiquement euh, sur cette carte. Donc en fait, cette carte-là, elle va perdurer tant que vous défendez ou que vous effectuez une attaque. S'il n'y a aucun autre verso à porter 0 2, vous pouvez dépenser une charge pour relancer un de vos dés, soit en défense, soit en attaque. C'est presque en fait une capacité de la force, mais là qui vous est attribuée par le fait que vous avez une charge. Donc c'est intéressant. On s'est posé la question des charges et de la valeur de charge et du fait qu'on n'en rechargeait qu'un seul par tour. Donc on s'est dit, tiens, peut-être que quand on en aura deux, ça voudra dire qu'il faudra attendre plus longtemps. Eh bien oui cela existe, le générateur de sous-munitions va devoir utiliser deux charges, donc il faudra en avoir capitalisé deux pour pouvoir, pour pouvoir se servir de la bombe. Pendant la phase de système, vous pouvez dépenser une charge pour lancer une sous-munition, hein, d'accord, avec le gabarit et puis avec la petite flèche. Au début de la phase d'activation, vous pouvez dépenser un bouclier pour récupérer deux charges. Alors, L'avantage c'est que euh, quand vous partez sur cette carte-là, eh ben, vous allez avoir deux charges déjà sur votre vaisseau. C'est-à-dire que vous aurez déjà deux bombes en votre possession. À chaque fois que vous en larguez une, vous perdez une charge. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'au début de la phase d'activation, on va pouvoir dépenser un bouclier pour recharger en fait euh, intégralement euh, cette carte-là. Donc euh, voilà, c'est vraiment très très intéressant. Voilà, ici, hein, on a une salve de saturation. On voit qu'il y a un icône de recharge juste à côté. Et puis, tant que vous effectuez une attaque avec missile ou, euh, ou lance-roquette, eh ben, euh, vous, torpille euh, ou torpille missile, excusez-moi, vous pouvez dépenser une charge euh, de cette amélioration. Dans ce cas, choisissez un des dés de défense. Le défenseur doit euh, relancer ses dés. Donc, voilà, c'est aussi une autre possibilité de l'utilisation des charges. Les charges, ce n'est pas forcément pour acquérir plus d'armes ou pour modifier des dés chez vous. C'est aussi permettre d'obliger l'adversaire à relancer parfois. L'adresse au tir, hein, donc, qui va utiliser le Bull Eye, on voit là en fait, que c'est une carte d'amélioration dorénavant. Donc Ce n'est plus quelque chose qui est dédié à un vaisseau. Et tant que vous effectuez une attaque, si le défenseur est dans votre bull high, eh ben vous pouvez changer un résultat touche en critique. Ça, c'est assez intéressant. Je pense que c'est une carte qu'on va retrouver assez régulièrement sur l'étape puisque cette carte-là, ben vous allez pouvoir l'attribuer à n'importe quel vaisseau puisque tous les vaisseaux ont un bull high dorénavant. Le canon laser lourd, ce qui est intéressant avec ce canon laser, c'est que pourquoi je vous la montre Parce que vous voyez là, c'est un canon qui fait 4 en dégâts, mais qui fait 4 en dégâts euh, uniquement dans le bull-eye cette fois-ci. Hein, Après l'étape modifier les dés d'attaque, euh, changer tous les dés tous les résultats euh, critiques en résultats touche. Okay Par contre. Euh, on est dans le bull eye, c'est-à-dire que si vous utilisez cette arme, son icône de tir, c'est le bull eye, c'est pas forcément votre icône classique. On a donc un tir un peu plus restreint, mais bon, ça tape quand même à 4, donc c'est intéressant. Je voulais vous montrer le bouclier amélioré pour vous montrer que dorénavant, et eh bien sur les cartes, on avait l'information de l'ajout. C'est beaucoup plus visuel, je trouve. Là, on voit qu'on a plus un bouclier, c'est évident, il n'y a presque pas besoin de lire le texte coque améliorée, là aussi, c'est extrêmement visuel, voilà, plus ça à la coque, ça va de soi. Et puis je reviens sur une des améliorations de X-Wing, c'est le fait de pouvoir ouvrir ou refermer les ailes de certains vaisseaux, donc le X-Wing, euh, le U-Wing peuvent le faire pour l'instant, d'autres pourront le faire, pour l'instant j'ai pas d'autres exemples en tête, si vous dépliez, ben, vous bénéficiez de l'intégralité de votre capacité d'attaque sur un X-Wing, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune modification. Par contre, si vous repliez euh, les ailes, et eh bien là, vous, avez, euh, vous lancez un dé d'attaque en moins, mais on voit qu'on va bénéficier en fait, de caractéristiques de mouvement, et que non seulement, en plus, on va gagner une action jumelée concentration et mouvement supplémentaire. Donc, enfin, euh, c'est un mouvement de 1, hein, mais. Donc voilà, si vous repliez, vous avez des capacités supplémentaires et ça c'est très très intéressant. Voilà, vous comprendrez bien que je ne pouvais pas vous présenter l'intégralité en fait des cartes présentes dans ces kits de conversion. J'ai fait le choix de vous présenter les cartes qui apportaient. Une différence par rapport à ce qu'elles pouvaient être puisque elles contiennent maintenant des informations qui sont propres à la V2. Si vous avez des questions sur des cartes spécifiques, je vous le redis une troisième fois, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et puis on regardera ensemble la carte plus spécifiquement. Je tenais également à remercier mon partenaire pour cette vidéo face au jeu. Grâce à Karine et Olivier, j'ai pu vous proposer en fait ces kits de conversion. Les deux autres kits arriveront. Ils vont ouvrir un e-commerce, hein, c'est-à-dire un site de distribution de jeux de figurines et de plateaux en ligne qui va ouvrir cette semaine. Je reviendrai plus précisément sur l'ouverture de ce magasin. Vous avez l'intégralité des liens sous cette vidéo, que ce soit Facebook, Instagram ou Twitter. Pour ma part, bah, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un pouce sous la vidéo